Euh, quand tu respires profondément, pourquoi tu as des douleurs? Parce que tu prends conscience que tu es là. Tu prends la respiration te fait simplement, c'est tout con, mais ça te fait simplement reveni revenir au corps. Ça te fait simplement ça fait vraiment simplement redescendre entre guillemets, hein, redescendre ta conscience dans le corps. Pour t'apercevoir que euh, tu touches fac facilement des concepts du coup avec l'esprit, mais avec le corps, tu es moins à l'aise. Et c'est la même raison du pourquoi tu te sens impuissante et c'est la même raison ou pourquoi tu te sens impuissante face aux épreuves de la vie. Tu te sens impuissante parce que c'est pas ton esprit qui peut gérer les, les, les épreuves de la vie, c'est toi, en tant que corps. Ça... Ah ok. Tu as du mal à gérer les erreurs de ta vie parce que pour toi, tu es comme ton esprit, c'est-à-dire sans limite, Alors que tu as des limites et que tu ne les respectes pas forcément. Derrière l'impuissance, il y a ce que je viens de te dire. Et Derrière ce que je viens de te dire, c'est euh, une douce douleur. Ok, et pourquoi c'est une, une douce douleur Parce que le fait voir que tu es impuissante à l'extérieur, face aux épreuves, te montre ta toute-puissance à l'intérieur. C'est absurde. C'est de l'absurdité pure et dure. C'est un contraste. Tu joues, tu joues, tu touches ta puissance à travers ton impuissance. Tu te crées un scénario d'impuissance à travers, à partir uniquement de ta puissance qui est absolue à partir d'un pouvoir qui est total. Tu te fais croire que tu n'en as pas. Pourquoi Parce que ça vient valider l'enfance que tu as eue, l'impuissance. Et derrière, tu veux rester en contact avec cette, avec cette enfance. Parce que qu peu importe quelle a été la nature de ton enfance, heureuse ou malheureuse, euh, c'est le seul truc que tu connais, c'est le seul truc qui te rassure. C'est ta seule référence. Donc, tu y portes ton attention d'une manière détournée. Détournée parce que tu souhaites vivre ton chemin, mais tu ne sais pas forcément comment.